tu vois Mary le move que tu as fait en montant là en jouant agressif ouais normalement ça se fait pas avec un smoke mais tu l'as fait parfaitement dans le sens où tu vas tu vas jouer une zone où tu as énormément d'attaquants sur toi tu prends le kill important et ce qui est très important c'est que tu fall back au moment où tu as la fenêtre de temps qui te permet de, de, de ouais. casser Ouais. ouais juste parce que là sinon tu donnes, tu te donnes mais je vais pas rien. te mentir moi mon game sense il est à zéro donc j'ai pas j'analyse pas ce genre de truc Alright I'm gonna show you guys. I'm, I'm in pro league. Me, I'm uh, Mary. Oh, Mary, really Il est tombé, top. Tu l'as euh, tué J'en ai, ai tué un, mais pas le deuxième. Permite. En vrai, la remontée escamène, elle est free, mec. Si quelqu'un veut jouer agressif là, c'est free. Vraiment. Regarde à gauche là. dans le dans le couloir. Mary. Ah, quoi que Vas-y, vas avance. Voilà. Là, tu peux redescendre par la trappe. Redescends par la trappe maintenant. Va par la trappe. Faut que tu, tu droppes maintenant. Sinon, t'es mort. Voilà, ouais, nickel, parfait Ah t'as fait le move parfait On a un doc, un doc, un doc. Un doc, doc, doc, doc. Ouais, je suis là Ok, un, me un mec bleu et les deux autres de kitchen les gars On va voir un doc, c'est te reste Bouge pas, bouge pas Un mec bleu et deux kitchen donc les ions, y'a rien dans ton tunnel Direct, il est sous près de moi Défusant Un autre blue mort What, What Wouah, j'ai de la chatte J'ai trop de chatte il y a une caméra Où ça poulet Il y a une caméra les gars ah, Elle est en haut de ton écran regarde En haut de ton écran pouvoir, Ah ouais, ah ouais Je vais pouvoir vois. passer sur BP euh, gratos ouais, D'accord bah tu, tu, tu vas aller donc dans, dans le garage alors qu'il y a une caméra tout seul Mary ouais. Mais bah ouais tu m'as dit qu'elle était au haut de mon écran je, je suis sur BP les gars J'arrive avec toi Oh là là. C'est un monstre Je suis tellement louché oh, oh, oh. Caméra sur moi, caméra sur moi, caméra bleu, bleu, bleu C'est normal, va te faire mec Là, voilà, c'était les J'ai euh, Je te soutiens. Dans le ton... bleu, bleu bleu planté. Là, ah ouais, je dégage, c'est 6 un petit coup de pompe là, s'il te plaît. N'hésite pas à jouer ouais, la Mira je... ici, hein, Mira, euh, Mary. Ouais, c'est ce que j'ai dit, je vais la jouer là. Tu te sens bien là à jouer un rook ici à cet endroit là ou pas Attends, attends, je vais prendre l'autre. Tu te sens bien jouer un rook top là-bas On est d'accord, ça m'en une lésion dans les escapes, par exemple. Mais pourquoi tu me suis Parce que je veux juste que tu ils prennes achimé, les, bons, les bons opérateurs au bon endroit. T'as bon besoin d'aide je, Non, je le tiens. Il est au HP. Il va falloir que tu remontes, je pense, bientôt 6-4 parce qu'ils sont plus que 2 BP là. Et c'est un train de push. Nice. J'ai le diffuse. Enfin, ah, Encore un workshop. Mairie, elle ah, Bar barre. Allez, toi, main. Pour toi, pour toi. Monde, dans mon dos, dans mon dos. Non, toujours, il y a toujours Mayna la il y a pique à, main, nice. à la porte. Nice. Ok, maintenant tu peux rentrer, les deux là agent, hop fort Bien sympathique Alphama, dit quelqu'un. Oui, il est gentil Alphama, je l'aime bien. Oui. le mec qui parle de lui comme s'il si était pas là-dedans. Moi ouais, je l'aime bien. Ouais. Il est un peu con. Cool, ouais, je l'aime bien, c'est un bon gars. Un peu con Un peu con con, ouais, tu sais, ouais, genre vrai, gentil, ouais. il gentil, il est gentil. Il est Il est il il brave, il est. Ça va nous jouer Il y a une, Je vais revenir sur BP et là, Ça rien peut ici. nous jouer là-bas. Ah, hein. oh, ça 3. drop office! Ouais, voilà, c'est là où je sais que ça pouvait nous jouer. Je l'ai eu. Putain. y Et deux chocs en moins. pas Euh, termite, euh, blitz, blitz office Mort. Nice. Ah, mais en fait, il a qu'à seul l'office. C'est pour ça qu'il couvre pas. Mort. Il arrive, Mary, pour tu faisais quoi comme étude euh, à la base J'étais en com et marketing D'accord Qu'est-ce qui se passe si demain euh, tu devais arrêter Si demain je devais ah, arrêter j'aurais mis de côté pour euh, reprendre mes études et les payer moi-même et pas être dépendant de mes parents Oh c'est mignon, ah, Sylvie t'entends ça T'as la tête sur les okay. épaules et ça c'est bien Ouais parce qu'il y en a qui sont <rire> beaucoup plus <rire> âgés que toi qui et ouais, qui n'ont qui pas, euh, pas la tête sur les épaules J'ai gagné le point normal. normal Ça va Mary pas, je, je vais pas te mentir, j'ai pas, euh, pas écouté ouais. ta vanne. J'ai pas entendu en fait. Je tentais ouais. que tu marmonais, genre je vais être super drôle, regarde, je parle doucement. Ouais, ouais, okay. Demande-lui combien il gagne. On a posé la question au début et oh, c'est ouais, pas, ouais, pas, pas un, pas un, un système, système de salaire, c'est un système différent. Café. Mais il a dit que ça lui rapporterait quand même 4000 euros net par mois Qui pouvait quand même se prendre plein de trucs euh, plus, euh, plus plus, plus la coke, ouais. Ah voilà ah, on y vient. On, voilà. y vient on voilà. y vient, voilà c'est bon <rire> Sylvie est en train de dormir, 22h, c'est bon il se lâche <rire> euh, Donc t'as des projets plus tard avec 6 et tu gagnes combien J'ai des projets plus tard avec 6, bah, les projets c'est la Solti Academy avec 6-4. Hein. Euh, et je gagne combien euh... C'est vrai 6-4 combien je gagne Parce que je gagne Trop. <rire> Fils de... <rire> J'ai un plein, je suis bourré de fric les gars. Tranquille easy. 4000 par mois mec, c'est bien. Ah ouais, alors, je veux bien savoir parce que normalement c'est 50-50. Donc visiblement il y a. T'inquiète, j'ai un petit business à côté. Ah ouais ouais parce je en que là. Plus tard. J'ai pas vu le. En même temps, Alphama a un monstre sur ce map. Ah, cette map. C'est vrai. J'adore cette map, c'est incroyable, elle est géniale. C'est ironique j'ai je... l'impression non ah non non vraiment, j'adore vraiment, c'est ma map ah préférée non. et elle, elle est, elle est ah tellement putain, Je préparée. pensais vraiment que c'était ironique cool, ouais. aussi Ah l'eau HP Tu peux mettre un connecteur ici Myri ouais. attention Merci As Tu veux que je une ligne cool Ouais Viens voir, Viens voir. T'es où sur, sur le BP J'arrive ouais. ah, Je préfère faire le oh, tour voilà je suis là. là ça doit être sur le main ici. Nice! Je, euh, je la main. connaissais, c'est moi qui l'ai inventé celle-là, mec. Je suis en con. Uh -huh. Zofia, les mains! Tu peux la voir à travers l'autre trou derrière le bar. Ok. Elle t'es en dessous. A gauche, recule un peu. Tu vas voir l'esca à droite là. Je le vois pas avec ton cadavre. L'esca? Il est plus à droite. Ouais, mais avec le cadavre, oh, voilà. je te voyais pas en fait. On d'aller dans la longue, mais vas-y, elle a pas le temps en fait. 3, 2, Dors, 3, 2 1. Il y a pas mieux plante. Oh ils sont où là en fait What oh, Il est volonté. sur le bas. Il oh, oh y a un énorme bug. Ah, il C est, est, est décroche, allongé sur le lit, derrière le sac. Et ça lui donne une espèce de toute petite ligne en ayant enlevé un tout petit morceau de bois. Vraiment oh, quel truc de naze. Il a pris mon jackpot dans le coffre. Dans le coffre, dans le coffre. Il est sûrement dans le vault le poulet, dans les le lignes. Si tu un peu plus à gauche, le vault Mary, le, vol, le vol à droite Oui, ici, c'est ça. Mary revient en arrière elle va planter sur la, le BP de gauche. Ah voilà, voilà, parfait ça, Mer nickel Mary. Gouf, ou pas ta ligne. Non, Gouff pas ta ligne. Tu au fils, tu au fils, Allez, vas-y, défonce le à travers, défonce-le, défonce-le, on voit le guil Le mec il met trop la pression, horrible. Ah, on a caméra là. Mais c'est la technique du cut mec, tu connais pas Allez prends des notes Il vient d'où Alphama Bah du vent de sa mère. la base. Comme tout le monde. Enfin, pas de Enfin... Enfin... Barbelé en place. Abort, abort mission. Abort mission. Abort the joke. Et quel est le plus beau dans votre dans votre team Bah avant c'était Uno indéniablement. Non c'est coré maintenant On connaissait enfin, on ligne un ligne ouais. par un autre gosse. Quoi ligne de On passe dans ton trou de balle là. Oula. Pourquoi tu juges comme ça sans savoir <rire> Pourquoi tu fais pas confiance A la fenêtre <rire> A ah la fenêtre à ta droite c'est la ying Vas-y vas-y là Regarde moi j'ai des coudes, moi Regarde là Ouais regarde moi aussi alors allez est où, où par les <rire> <rire> Mais non mais <rire> Aide-moi, aide-moi s'il te plaît Oh il est là il était, il était sur le euh, ah Allez il saute sont... le le... <rire> En vrai si t'as moyen de plutôt tenir, euh, tenir l'astro mairie avec ton Dakock parce que moi je peux pas Vas-y vas vas-y vas-y. Et t'as des trous en dessous pour voir sky et entendre l'esca si ça vient. J'ai le montagne en face de moi. Ok attends je fais le plais Il essaye de me jouer Je suis mort, je suis mort, je suis mort, je suis mort T'inquiète avec toi s'il si est je l'ai. Il est mort. Faut que tu reviennes absolument là 6-4, il y a un mec sur moi. Ouais je suis dans la merde, il y a un mec entre toi et moi. Ouais c'est exactement lui, de... tu parles de lui. Il me décale. Ok ok, attends j'ai un TD, j'ai un TD. Il est mort. T'es un monstre Les deux là, c'est le de gridlock. J'ai le diffus, ah, j'ai le diffus kitchen, euh, toilette. Il y a un doc, doc besoin d'HP s'il te plaît bouge pas. Si, merde. Euh, escalier, escalier, escalier. Juste là. là. Oh non. Yes. Nice. Nice. Meri, j'ai besoin que tu tiennes la porte ici, s'il te plaît. Ok. Moi, je tiens l'autre, côté. Et du coup, 6 tu peux, tu peux ouvrir le vault. Ah oh, non, il y en a un autre qui me tue. Ok, par où euh, le bar, le bar, le bar, j'ai fait un peu maverick. J'ai buté le. Ah d'accord. J'ai buté la le... mais. Okay. Merci. Et je vais tenir le. Je vais tenir côté. Il tient pas la porte, il tient pas la porte, poulet. Tiens, tiens mon drone alors, s'il te plaît. Tiens mon drone. Vas-y, vas-y, je, je vais garder ton drone. Ok, nickel, merci. Okay. ok. va falloir push dedans maintenant. Regarde, okay, j'ai ouvert je à droite, j'ai ouvert à droite sur le bar. T'inquiète, je drone, je drone, je prends l'info sur toi. Aviateur, c'est clear, je check le coffre. Le coffre, c'est clear aussi. Attends un petit peu avant de. Derrière le bar, derrière le bar. Ah, si tu rentres maintenant, tu le tues. Voilà, tu peux aller planter. Le last il est pas là. Nice! nice. Voilà! Hop! Oh.